Namaste, hola, slamatatang, hello Une langue régionale en famille, une langue nationale pour les rapports sociaux, une langue véhiculaire pour les études ou le travail Cela peut paraître étonnant, mais dans de nombreuses régions du monde, tout le monde jongle au quotidien entre plusieurs langues alors, ça veut dire quoi être plurilingue Petit tour d'horizon et chasse aux idées reçues. Plurilingue et multilingue, est-ce que c'est la même chose Pas exactement. Le terme de multilinguisme se rapporte au territoire, alors que le plurilinguisme se rapporte aux individus. En Suisse, par exemple, coexistent le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le pays est dit multilingue. En revanche, les citoyens suisses peuvent maîtriser une seule de ces langues, plusieurs de ces langues ou également d'autres langues non officielles comme l'anglais. Ceux qui maîtrisent plusieurs langues sont dits plurilingues. Être plurilingue, ça commence à combien de langues Être plurilingue, c'est une compétence unique qui s'enrichit de toute nouvelle expérience, même modeste dans toute nouvelle langue. Chacun possède un répertoire langagier dans lequel il apprend à puiser selon les situations et les besoins. Être plurilingue, c'est seulement linguistique Non, être plurilingue, c'est au moins deux autres valeurs centrales. C'est d'abord un atout pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour relever des défis personnels ou professionnels. C'est être ouvert à l'apprentissage d'autres langues et avoir la confiance en soi, l'autonomie et les bons réflexes pour le faire. Enfin, c'est faire l'expérience de plusieurs cultures et apprendre à s'en enrichir. C'est savoir appréhender la différence avec curiosité, ouverture d'esprit, même si on ne comprend pas de prime abord tout ce dont on est témoin. C'est considérer nos acquis culturels comme une richesse, et le cas échéant, être fier de nos identités plurielles. Être plurilingue, ça ouvre des portes Bien sûr, professionnellement, mais aussi intellectuellement et humainement. Le philosophe Ludwig Wittgenstein a dit, en allemand dans le texte, « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde ». Osons repousser nos limites et conquérir le monde, un mot à la fois.